Donc Bonjour à tous. Pour juste introduire la, la présentation de Thierry, c'est donc un atelier de réflexion qui fait partie de l'ERC Graphiste, qui porte sur les inscriptions et graffitis dans la Méditerranée orientale du 7e au 16e siècle. Et le, le, le but de ces ateliers de réflexion, c'est de, de réfléchir ensemble avec, avec l'équipe graphiste, mais plus largement, aux éléments fondamentaux de l'inscription, non pas de manière abstraite, mais vraiment sur le, le plan concret, c'est-à-dire réfléchir aux, aux méthodes de travail de l'épigraphiste, vocabulaire commun qu'on peut utiliser, partager avec tout le monde. Et puis, là, pour cette séance, comment décrire une inscription, lire une pierre, bien préparer une mission pour la, pour la prochaine séance. Donc, on a eu une une première séance qui était en petit comité, qui était plus sur, sur le vocabulaire et puis liée à la base de données qu'on est en train de construire. Cette fois-ci, c'est une séance ouverte au public, menée par Thierry grégor que je remercie, et qui va donc nous expliquer comment observer les pierres, tout type de pierres, et exercer son œil, en fait, c'est surtout ça l'idée, pour reconnaître les traces laissées par les différents outils des lapicides, pour, tant pour préparer le support que pour graver la lettre puis essayer de comprendre tout, tout, tout cette, toute cette préparation et réalisation de l'inscription. Voilà, j'en dis pas plus, je lui cède tout de suite la parole. Bonjour, donc alors, on va commencer. Est-ce que ça fonctionne pour le moment Hop. Oui, là on voit ton, ton écran d'ordinateur. Le mien ou... Hop. Oui. Et comme ça, est-ce que c'est mieux Oui, là c'est bon. C'est bon, ça marche. Au niveau du son, vous êtes bien C'est bon, c'est bon. C'est bon aussi. Hop, Alors, attends, il faut... Le problème, c'est que vous êtes posé devant mon texte, ce qui fait que je n'y vois plus rien. Voilà, j'ai enlevé tout le monde. Euh, donc, euh, bonjour à tous. Je vais évoquer pendant ce, ce webinaire, la, la lecture des inscriptions du support à la lettre. Donc, je ne parlerai donc pas des textes que portent ces pierres, mais des étapes qui précèdent la possible lecture de ces textes. Euh, J'aurais pu intituler ce webinaire... Euh, quelles sont les étapes techniques à réaliser avant qu'un support en pierre ne devienne une inscription Et comment étudier ces étapes techniques afin de les appliquer à l'épigraphie C'était effectivement un peu long. Euh, donc, les inscriptions, ce ne sont pas uniquement des alignements de lettres qui forment un mot, des mots ou un texte, mais elles sont portées par un support, la pierre. Elles sont gravées par un ou plusieurs exécutants avec des outils. Elles correspondent à la fin d'un processus simple ou complexe allant du support, Ici, à la lettre. Euh, l'étude du support, quand elle est possible, apporte de multiples enseignements complémentaires de l'étude du texte en lui-même. Euh, tout d'abord, euh, ben, la gestion des données. En fait, avant de récupérer euh, toutes les données, il faut savoir comment les gérer ensuite. Donc, en effet, l'enregistrement des données spécifiques à l'étude technique des inscriptions nécessite la possibilité de traitement de nombreux items. Donc, on a des données générales, l'emplacement du bloc, la longueur du bloc, sa largeur, euh, des données spécifiques, les outils utilisés pour la taille de pierre, le type de préparation du support, le type de gravure, la technique employée, la profondeur des lettres. Donc, toutes ces informations de terrain sont enregistrées sur des fiches de terrain qui sont ensuite intégrées dans une base de données, afin de faciliter le traitement de, de très nombreux items pour pouvoir les utiliser ensuite. Euh, ensuite, la, la prise en compte du matériau dans lequel est réalisée l'inscription est essentielle. Il peut être en calcaire, en marbre, en granit engrais ou d'autres pierres plus spécifiques suivant les régions. Alors, il est pour moi, bien sûr, absolument pas nécessaire d'obtenir une provenance géologique précise du support de l'inscription. Je ne pense pas que ça présente un intérêt énorme. Euh, pour l'étude technique de celle-ci, il est surtout important de pouvoir savoir si, macroscopiquement, le matériau est facile ou non à graver, donc d'envisager sa dureté, de préciser si c'est une pierre coquillère par exemple, voire approcher son homogénéité, et essayer d'envisager la provenance du bloc. Euh, ce qui paraît important, c'est essentiellement de savoir si la provenance est locale ou non. Euh, avant de devenir une inscription, donc la pierre est extraite, travaillée, préparée, euh, donc le support. L'étude de cette préparation quand elle est possible permet d'envisager le degré de technicité des exécutants euh, ainsi que leur, leur volonté finition du bloc de pierre, éventuellement l'utilisation de blocs de remploi. Euh, pour étudier le, le traitement du support, il faut considérer au travers des phrases visibles, des phrases qu'on voit ici, qu'on devine ici, la position des exécutants, les méthodes employées, le type d'action réalisée, mais également et surtout, quel type d'outils ont été utilisés. En effet, en gardant les traces visibles, les modes opératoires et les spécificités régionales, nous pouvons voir que des habitudes de taille, de pierre et de gravure transparaissent. On peut découvrir des habitudes différentes suivant les régions, suivant les époques. Nous voyons donc sur ces trois clichés un couvercle de sarcophage sur lequel l'inscription a été gravée sans aucune préparation néfreude. On voit les traces de, de taille de départ et le Graveur aggravé sans préparer son support. Une seconde, donc là, une table d'hôtel sur l'inscription a été préparée, sans aucune préparation également, sauf ici, il y a quand même des petites régulures. Et là, une inscription 15e euh, sur laquelle l'inscription euh, a reçu une préparation. Il y a des traces de rip avant euh, et on devine, on en reparlera ensuite, des, des difficultés par rapport à l'inscription. Voyons maintenant les outils employés. Donc, euh, les premiers outils sont pour la préparation du support. Euh, alors, on parle toujours de blocs de pierre. Hein, sont les outils à percussion lancée. ce type d'outil. Ce type d'outil permet de réaliser le travail du dégrossi, mais également d'entrevoir la dextérité du tailleur de pierre, car euh, celui-ci peut aller de, du travail de grossi jusqu'à un travail de finition. On a des finitions absolument remarquables qui sont faites avec ce type d'outil. Donc, le marteau taillant, euh, outil à percussion lancé, c'est l'outil standard de taille de pierre de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Il est composé de deux parties actives, une ici, une ici, et d'un manche qui permettent d'utiliser l'outil. Euh, le tailleur de pierre projette... La partie donc euh, sur le bloc, suivant l'inclinaison, on voit ici c'est fait pour faire une taille plutôt de finition. Euh, le doigt devant permet évite que l'outil ne glisse et euh, suivant la force de l'impact, euh, suivant la dextérité du, euh, du tailleur de pierre, on a des finitions qui plus ou moins de bonne qualité. Ici nous avons la broture la breture, c'est le même type d'outil, sauf que là, on le voit mal, mais qui a des dents. Donc, on voit les dents qui sont ici. Les traces sont faites avec l'outil avec des dents. On voit parfaitement ici des traces de broture sur l'intérieur d'une queue de sarcophage 12-13. Trois autres outils euh, le tétu taillant, le pic et la polka. Euh, donc, le tétu taillant, c'est plutôt un outil qui est utilisé pour. Euh, pour fabriquer des moellons, mais on a quand même des traces de, de tétu taillant sur quelques, sur quelques blocs. Euh, ici, c'est un bloc du musée, du musée Sainte-Croix. On voit les traces de cette partie active de tétu taillant qui a arraché la pierre, qui a coupé la pierre. On voit même que c'est un tétu taillant ébréché parce qu'en fait, ici, il a laissé plein de petites rainures, ce qui veut dire que le, la partie active de l'outil n'était pas de bonne qualité. Euh, le pic qui est ici est utilisé dans les étapes de taille de l'extraction jusqu'à des tailles présentant une finition remarquable. Euh, on voit sur les sarcophages mérovingiens, le, la finition est tellement remarquable. Et si le tailleur de pierre voulait obtenir une taille décorative ou si le geste était tellement parfait que cette finition peut être considérée comme une taille décorative tellement c'est bien fait. La polka ici, outil mixte, avec une partie active verticale, une partie active horizontale, très utilisée dans le sarcophage encore. Parce que la polka, donc le fait qu'il soit mixte, permet de travailler avec cette partie active ici, sur les montants, en taillant les montants, et avec la partie active horizontale, de travailler sur le fond de la cuve, c'est-à-dire que le même outil est utilisé pour ce, ce travail. On voit ici la trace de la partie horizontale, du de la polka. Les percuteurs. Percuteurs. On voit ici toute une série de percuteurs. Ils ont des tas et des poids, des formes totalement différentes suivant les euh, euh, les endroits. Ça ici, vous avez un maillet qui est utilisé dans le euh, qui est plutôt un outil gréseux utilisé dans le euh, dans dans le grès avec des outils pour le grès. Ça, une massette tronconique dite portugaise. Euh, ici, une massette espagnole. Euh, voilà, des, il y a différents outils. Donc, le maillet. Euh, et ça va de 400 grammes à 1,5 kg. Le, euh, ça, ça ne fait pas le même poids que ça. Euh, l'outil est utilisé et pris dans une des mains. Et le, la massette le manche de l'outil, il faut voir que le, les manches, en fait, sont utilisées pour qu'on qu les percute, pour qu'on tape dessus. Euh, on ne tient pas l'outil par le manche. Le maillet, ici, vous avez le maillet avec un, donc un ciseau. Tête à maillet, ça s'appelle, qui est arrondie pour éviter d'abîmer le maillet. On utilise, donc vous voyez que ça, ça fonctionne très bien les deux, c'est juste une adaptation des outils au percuteur. La broche. La broche est un outil à percussion posée qui permet de réaliser les étapes de taille allant du dégrossi jusqu'à les finition du parement. On a vraiment tout type de taille qui sont réalisées à la broche. Euh, donc l'outil est tenu comme le ciseau dans une main, puis percuter la du percuteur tenu dans l'autre main. Alors ici, comme pour tous ces types d'outils à percussion posée, c'est l'angle de frappe de l'outil par rapport au, à la pierre, à la force de l'impact, etc., qui font qu'on euh, va avoir des résultats qui sont différents. Bien. Ensuite, ciseaux et ciseaux gradines. Alors, ce sont vraiment, en particulier pour le ciseau, un outil standard de taille de pierre. Donc, euh, on les utilise, ces ciseaux, ciseaux gradines, pour les travaux d'approche de la surface finie, pour la, pour la finition, on peut aller jusqu'à la finition. Euh, mais en général, quand il n'y a pas trop de matière à enlever. Donc, le ciseau. Euh, Celui-ci est un outil qui est très utilisé dans tous les étapes de la taille. Il est tenu dans une main comme on le voit ici. Puis, euh, donc, euh, le manche est percuté par une massette dans notre cas. Euh, donc, c'est comme euh, pour, le, pour la broche, c'est suivant l'angle et suivant euh, la force par laquelle euh, l'outil est percuté euh, qu'on a des différences. Donc, ici, on voit des traces de ciseaux euh, au lit de Saint-Onge, un chapiteau dans le de Saint-Onge, où l'épannage a été fait au ciseau, quasiment. Ensuite, le ciseau gradine, celui-ci. Et exactement comme un silo sauf que il a des dents c'est un outil qui est normalement prévu pour être utilisé dans des euh, dans des pierres plutôt plutôt dures euh, les dents comme ça ça ça permet la partie active soit moins exerce moins de pression sur la pierre mais suivant les époques il y a certaines périodes où dans des régions on voit des traces de gradines alors c'est pas absolument nécessaire ici musée archéologique de sainte on voit parfaitement les traces de gradines sur le parement on est sur un premier siècle il me semble celle Euh, deux outils spécifiques um, c'est vraiment on, on voit en étudiant les traces que euh, suivant les périodes c'est compliqué pour les, euh, pour les tailleurs de pierre les graveurs, euh, les sculpteurs un petit peu, euh, de faire des parties concaves, de réaliser des moulures concaves euh, c'est difficile, donc de nos jours on utilise cet outil qui est une gouge, qui est un, un outil qui est arrondi et la partie arrondie en Faisant avancer l'outil comme ça, permet d'avoir des parties concaves. Euh, dans l'Antiquité, très peu de gouge, sur, euh, sur ce que j'ai étudié poitou charente il n'y en a pas, il n'y a pas de trace de gouge, par contre dans l'Antiquité ils utilisent le bourron, celui-ci j'aurais pu mettre un autre, euh, et qui est, donc l'outil est un peu arrondi, en fait ça nous donne ces parties là, et grâce au bourron ils peuvent faire des parties, des moulures concaves, donc ici je vous montre comment on fait avec un bourron, pour réaliser les moulures concaves. Alors, ça, c'est un outil qui normalement n'est pas utilisé pour faire ce genre de choses. Qui est utilisé pour terminer la rencontre de deux moulures concaves. Je pense que je suis encore devant. Voilà. Euh, deux outils qui sont. Alors là, si. Très, très, très utilisé, des, des, des, des, des, des pierres qui sont, qui sont siables, des pierres plutôt, plutôt tendres. Euh, on voit ici, sur un, euh, donc, euh, une inscription antique, en fait, il faut imaginer que la scie était ici, qu'elle est descendue. On a, quand on regarde de près, des traces de scie qui sont dessus. Et en fait, les, euh, les deux chieurs se sont arrêtés ici, ont arrêté leur outil ici. Quand vous arrivez à ce niveau-là, vous donnez un grand coup de poing en haut. De la, de la pierre et la plaque se détache et il nous reste cette partie-là. L'avantage de la scie, c'est que le parement est quasiment fini. On n'y quasiment pas de, re, de travail à reprendre derrière pour, pour faire votre inscription. Euh, la rip la c'est un outil comme ça, ça peut être comme une fourchette. Euh, donc, on voit ici comment c'est utilisé. On appuie, on tire par le manche, on appuie avec la main sur, le, sur la partie active et ça enlève de la pierre. Donc, là, c'est une rip droite, hein, mais on voit que dans le calcaire, ça marche très bien. Ici, sur une inscription antique, on a des traces de rip à dents. Donc, là, ils ont bien appuyé dessus, on voit bien les traces des dents euh, pour tout ce qui est le travail de finition du parement. Le forêt, je vous l'ai mis, mais bon, c'est plutôt anecdotique chez nous, euh, plutôt anecdotique. Donc, euh, le forêt permet de percer ici des trous les uns à côté des autres. Euh, là, c'est certainement pour accueillir des, des incrustations à l'intérieur et on voit les trous de forêt les uns à côté des autres. Donc, c'est dans du marbre, c'est à, à Venise. Euh, et en fait, ça permet de réaliser très précisément les lettres. On le verra ensuite sur euh, une utilisation locale du forêt. Ensuite, donc, le bloc de pierre a été extrait puis taillé. Il faut maintenant éventuellement ou pas préparer le champ épigraphique. Donc euh, ici on a une stèle, il y a beaucoup d'antiques, montre la préparation du champ épigraphique par le, le ou peut-être les, exé les exécutants. Ce n'est pas impossible qu'il y ait eu plusieurs exécutants. Donc là, on voit ici la partie inférieure de la stèle qui a été taillée, donc on est sur une taille fonctionnelle, c'est à dire que le, la personne qui a taillé ici, il fallait qu'il enlève de la matière avec soit avec un taillant, certainement avec un taillant, il a enlevé de la matière avec un taillant, ensuite ici, de ici jusque là, euh, ça a une reçu, euh, reçu une taille, on voit l'outil qui arrive du haut et enlève de la matière comme ça, donc l'exécutant était à gauche et puis il a enlevé de la matière. Euh, donc de là jusque là, c'est plutôt une taille de finition, de manière à ce que ce soit propre. Et ici, il y a des traces de rythme. j'en suis, suis sûr. Euh, et euh, en fait, le champ épigraphique a été préparé alors uniquement sur deux lignes. C'est ce qui est surprenant avec cette inscription, c'est qu'en en fait, euh, le champ épigraphique est préparé d'ici. Ah, ici, et le graveur a inscrit quatre lignes. Le tracé, donc le champ épigraphique préparé, il faut que le graveur réalise le tracé des lettres. Euh, alors, les tracés, pour nous, sont pour la plupart du temps plus visibles. Euh, en effet, les, les traces réalisées le sont avec des matériaux non pérennes, du charbon, de matières crayon de plomb, et donc disparaissent. Elles ont disparu. Euh, pour les tracés, donc il y a plusieurs méthodes. Euh, avec une mine de plomb donc une mine de plomb fabriquée avec un mélange de plomb et de bronze ce que vous voyez à gauche en suivant la recette du moine théophile du 12e siècle trois parties de plomb pour une partie de bronze donc euh, j'ai réalisé cette, euh, cette mine vous voyez ça, ça fonctionne parfaitement j'avais réalisé des, des mines 100 mètres de bronze dedans et en fait quand vous utilisez le, le, euh, la mine, quand vous utilisez le, le crayon bah, ça plie tout, tout bêtement euh, ensuite, on peut avoir ici du charbon ou de l'hématite, ce qui marque très très bien. On est sur un calcaire charentais, qui en plus prend très bien la marque quand même. Voilà, de l'hématite que j'ai trouvé dans de l'argile. Hein, et euh, ça trace très très bien. Euh, ensuite, euh, alors. Nous, euh, en, en études technique, il nous reste quand même euh, les incisions laissées par des objets durs. Donc les objets durs, ça peut être, je vous ai mis, pourquoi pas, je bon, j'en suis pas tout à fait sûr, mais c'est quand même un objet dur. Une pointe à tracer, euh, ici un couteau, voire même une pointe, qui est quand même aussi très facile à utiliser. Donc là, vous voyez utilisation de la pointe, ensuite utilisation de la pointe à tracer. Euh, Ce qui est très bien pour nous dans l'étude des inscriptions, c'est qu'en fait, ces traces restent. La plupart du temps, elles sont rarement effacées. On voit ici un quadrillage pour une inscription gothique. On voit bien les traces différentes qui sont laissées ici. Euh, une chose de superbes réglures que nous avons ici, et ici, euh, sur une inscription antique, ici, l'hypogée des dunes, on a des petites ici, là, des petits tracés qui ont été réalisés euh, de manière à caler les lettres. Plus tardif, le tombeau de Philippe Pau euh, au musée du Louvre, où là euh, le, bah, le quadrillage euh, est réalisé. C'est un quadrillage complet pour euh, des lettres gothiques, est réalisé et reste sur place ici, une inscription en saint de Sainte, on en reparlera tout à l'heure, Ou pareil, on voit le, le tracé qui est réalisé avec quelques petites, quelques petites erreurs. Euh, maintenant qu'on a parlé du support, je vais vous parler des outils de la gravure. Donc, les outils de, de la gravure, il faut, il faut que le graveur grave maintenant. Euh, toute la gamme d'outils différentes, et il y en a beaucoup d'autres euh, de, destinés à la gravure, donc on a euh, des... Euh, ici c'est un bourron, ça sont des ciseaux gravés droits, euh, une broche, euh, voilà tous les types, ça celui-ci a été fait en affaire à béton, euh, tous les outils qui sont utilisés, des outils standards pour la gravure, euh, le principal c'est quand même le ciseau gravé droit, donc le ciseau gravé droit c'est ici une partie qu'on et ici une partie active droite qui fait de 2 à à peu près. Euh, on voit ici la partie active, donc euh, ben, là en fait on tient l'outil, c'est pour une gravure en V, l'outil en biais et en fait en rentrant dans la matière ça permet d'avoir la lettre en V. Euh, alors les types, il y a énormément de types de gravures, elles peuvent être en creux, en V, en relief, en euh, concave, etc. Sur les clichés que je vous ai que je vous présente ici, on a une gravure. Par incision ici à Sainte. Alors c'est pareil, faut me, il faut me croire. Il y, a, il y a une gravure ici, on devine un petit peu là, un petit peu là, mais c'est réellement par incision. Donc c'est incisé tellement fin qu'on ne la voit quasiment plus. Euh, ici, gravure en V. Donc c'est une gravure en V, mais en fait, il y a eu énormément d'usure de, de, de derrière. C'est-à-dire que le, le graveur a utilisé son outil en grattant pour réussir à avoir les lettres. Euh, ici, gravure en creux carrés, avec certainement un outil particulier pour avoir des lettres en creux carrés assez profondes. C'est assez compliqué d'avoir ça. Euh, et ici, gravure en relief à Sainte. Alors ici, bon, pour moi, on n'est plus dans la gravure à ce niveau-là. Euh, on est dans la sculpture en fait. Les lettres sont plus gravées, mais sculptées. Euh, donc les types de gravures, j'avais trouvé pour le moment une trentaine différentes euh, avec des subtilités. Donc on peut avoir euh, ici gravures encre concave réalisées avec un bourron, en creux carrés profondes avec une lampe de serpent. Donc ça dépend de la méthode utilisée, de l'outil utilisé en relief. Il y a énormément de, de types de gravures différentes. Et donc on, va, on va étudier ensuite euh, des lettres qui sont gravées suivant la même méthode, mais qui peuvent donner des renseignements totalement différents en fait. On va travailler sur la gravure en creux carré. Donc, gravure en creux carré, que j'ai appelée non académique, peu profonde avec un gravelet. En fait, c'est sur un couvercle de sarcophage. Ça a été gravé ici du gravelet, c'est à dire que le graveur a tenu son outil droit par rapport au parement. Il n'a pas tenu comme pour une gravure en V et il avance dans la matière. On le verra ensuite. Euh... Ici, gravure entre carrés réalisée avec un forêt. En fait, les lettres ont été réalisées en faisant une multitude de trous de forêt les uns à côté des autres. Gravure entre carrés profonde, ce coup-ci avec une langue de serpent, ici on voit les traces on le verra ensuite et une gravure en creux carrés mix carrés en V c'est à dire que là manifestement on est sur une, une gravure au début des lettres gothiques et ils ne savaient pas trop encore ni comment faire ni ce qu'il fallait qu'ils fassent donc il y a des fonds qui sont carrés ici euh, des fonds qui sont en V c'est pas, pas simple Alors, on va voir maintenant, je vais vous présenter quelques techniques qui sont, euh, qui sont utilisées euh, on va partir de la gravure en creux et en V le, je par la gravure standard mais quelque chose qui est très académique donc pour faire une gravure en creux et en V donc vous tenez votre ciseau gravelé d'une main donc gauche ici ensuite l'outil est légèrement incliné comme ça et en fait il n'y a que un tiers de l'outil quasiment qui ne travaille et ici qui avance et grave euh, la pierre voilà. on revient comme ça euh, les alors très souvent sur la, la gravure euh, en V euh, ici, oui, ça c'est pour la finition. Euh, ici, euh, je vous ai mis. Alors, on est sur du monumental. Hein, c'est, euh, j'ai pas mis de mien de dessous, mais c'est du monumental. Et vous avez là les traces du gravelé. Donc, très, très, très souvent sur la gravure en V, euh, c'est en général plutôt bien fait. On les a ici et le, les graveurs ne font pas de, de ne font pas souvent de finition derrière, ce qui fait qu'on a la chance de pouvoir retrouver euh, les traces de la gravure. Et là, on ne a pas de secret, c'est exactement ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Euh, gravure en creux par points relié entre eux, très spécifique. Euh, ici, donc, plein pied Givaudin. Je pense que si je fais ça, ça arrête, ce pas grave. Euh, plein pied Givaudin. Euh, on voit ici, donc, en fait, le support a reçu de multiples points, et en regardant de plus près, en fait, on se rend compte ici vous avez un point, par exemple, ici un point, ici un point, donc euh, il y a une espèce de canevas qui a été réalisé au départ, vous voyez le point ici et le point là, et en fait, euh, voilà, euh, en fait ils ont réalisé, ils ont fait un point, donc euh, une perforation, un trou, et une fois que le trou a été fait, on prend, donc le graveur a pris, voilà, oui, un peu long, le graveur a pris sa broche hein, et a rejoint les points en faisant une incision, en grattant. Donc ce qui permet d'avoir, ce qui permet de gagner un peu en précision, euh, on voit que pour tout, euh, toutes les parties droites, il a le graveur à gagner en précision, en précision euh, que pour les parties arrondies, c'était pas encore tout à fait ça, c'est pas complètement gagné. Euh... Gravure en creux par point réalisée avec un outil pointu percuté. Euh, ben en fait, ce sont des perforations qui sont faites avec la broche. Euh, on voit ici à Neuvingt-Monguillon, si vous m'excusez, la photo de mauvaise qualité, c'est la seule photo qu'on ait de... Euh, là, c'est des photos des années 50, euh, où on voit ici qu'effectivement, le graveur... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un graveur à l'époque, on est sur le numéro 20 juin, avec a fait plein de multiples pardon hop là revient là a fait de multiples trous les uns à côté des autres euh, et une fois que ben, ces trous sont faits ça lui permet de réaliser les lettres donc on le voit ici c'est vraiment très très basique comme, comme type de gravure mais bon ça, ça ça fonctionne ça permet de faire de de faire des lettres Je On va voir sur le zoom qu'effectivement, donc ici, ce que je vous ai fait, c'est vraiment très simple, mais si on tape plus profondément, on a cette partie-là. Euh, autre type de gravure, donc un certain nombre d'inscriptions sont réalisées en positionnant une règle sur le bord de la lettre à graver, puis en incisant la pierre jusqu'à obtenir la profondeur désirée. Donc sur le cliché de droite, vous avez ici, alors en haut, on devine une incision qui a été réalisée, euh, de, donc là, on est passé une seule fois, c'est-à-dire sans appuyer sur l'outil, euh, qui était une broche, il me semble, euh, ici, une fois en appuyant fortement sur l'outil, et ici, 16 fois en appuyant sur l'outil. Donc, on se rend compte qu'on peut, euh, bon, peut fabriquer, hein, on, peut, on peut graver, si on peut dire, des lettres en faisant des incisions ce qui est le cas à neuvic mouillon ici, on a là les gravures, donc le, le, il y a une règle qui a été positionnée dessus, euh, et on peut même, je pense, avoir la longueur de la règle qui doit être d'ici à ici, et qu'on a également de là à là, c'est-à-dire que qu'il euh, y, y a des... Des petites coupures de temps en temps qui nous font donner la, la longueur de l'outil utilisé. La gravure entre carrés non académique peut profonde avec un gravelet. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que, en fait, vous avez ici l'outil, ce, ce que je vous disais sans vous le montrer tout à l'heure, l'outil est tenu. Euh, comme ça, ce qui n'est pas, euh, pas habituel pour un outil pour faire de la gravure, c'est-à-dire qu'il n'est pas tenu incliné comme pour la, la gravure en V, mais il est tenu à plat et le graveur enlève la matière, ici. Donc, on retrouve au niveau des inscriptions, c'est plutôt rare, mais euh, ça, euh, ça, peut, ça peut se faire, ça se, ça se pratique. On va voir maintenant exactement le même type d'outil, le même fonctionnement, mais avec un gravelet bourron. Alors là, c'est pareil, c'est euh, bon, très mérovingien euh, comme, euh, comme type d'activité. Euh, vous voyez ici, c'est exactement comme pour le gravelet droit. Vous tenez votre outil sur le parement et le gravelet qui est arrondi au bout vous fait une incision qui est arrondie. Donc, on voit ici un sarcophage mérovingien du baptistère Saint-Jean, les traces arrondies. Le gros avantage, c'est que euh, suivant certaines périodes, en particulier chez les mérovingiens, ils ont énormément de difficultés pour faire toutes les parties arrondies des lettres. C'est très, très difficile pour eux. Avec ce type de méthode, vous pouvez réaliser tous les arrondis que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous arrivez à sortir des lettres. Le stabbing, euh, stabbing j'ai réutilisé le, le nom de, de Richard Grasby, je n'arrive pas à en trouver un, un nom en français. Euh, L'idée, c'est que le graveur prépare ses lettres de telle sorte que celle-ci corresponde à un module de la largeur de l'outil, puis incise la pierre en tenant l'outil parallèle au plan de frappe. frappe C'est-à-dire que ici, là, cette partie-là de la traverse fait la largeur de mon ciseau gravelé, celle-ci aussi, là aussi et là aussi qui fait que quand il avance, voilà. en fait, ça lui permet de réaliser une gravure en V sans faire de la gravure en V. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus évident. Et de gravure pour nous, c'est qu'en en fait, on peut récupérer euh, des modules. Donc, ça permet de travailler sur des modules, on peut faire des comparaisons avec d'autres blocs. Hop là, là. Euh, ici, donc, on a euh, Nectar, donc pareil. Bon, Nectar qui est ici. Et euh, j'ai repassé sur l'inscription toutes les parties où on a ce fameux module. Donc, ici, on a deux types de modules. On a un module qui est droit, qui correspond à la largeur du gravelet, qu'on retrouve systématiquement euh, sur toutes les lettres, et un module qui est arrondi, c'est-à-dire qu'on peut faire également euh, du stabbing avec la gouge, un outil que je vous ai montré tout à l'heure, euh, qui est arrondi et qui en fait est tenu comme le gravelet, perpendiculairement au plan de frappe, et qui permet en faisant une partie arrondie, puis une partie arrondie, puis une partie arrondie, euh, de, de faire des lettres, de fabriquer des lettres. Euh, gravure en creux carrés avec un forêt, donc je vous ai montré le forêt tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit ce type de forêt qui était utilisé et on a ici hop là, euh, la gravure en creux carrés avec un forêt alors ici donc le, quand c'est fini c'est en creux mais là vous voyez un point de forêt, forêt, le forêt, le forêt, on les avait ici aussi, le forêt donc ça permet effectivement, de réaliser des lettres. C'est compliqué pour, pour des graveurs de réaliser des lettres profondes. Ce n'est pas facile parce que plus votre outil s'enfonce dans la matière, plus c'est embêtant, il se coince, c'est gênant, ce n'est pas, pas facile. Donc, en faisant de multiples perforations avec un forêt, ça permet d'aller à la profondeur désirée, d'y aller relativement facilement et en cassant les parties qui sont entre deux trous, vous pouvez réaliser vos lettres facilement, en plus en étant très, très précis. La gravure en creux euh, donc ce sont des toutes petites lettres. C'est euh, pas... Euh, alors, euh, je dirais que c'est pas très compliqué à faire, suivant la, la profondeur, ce que je vous disais tout à l'heure, pour, pour le graveur, plus c'est profond, moins c'est facile à faire. Donc euh, là, avec un outil, on descend, un, un outil très fin, et vous descendez en profondeur, le, la difficulté, c'est que c'est très très fin. Euh, on voit la mire ici qui est une 10 cm, donc on voit la hauteur des lettres, hein, elles sont très fines euh, et qu'il y en a beaucoup, donc c'est très très long. Alors, gravure en creux carré avec une langue de serpent, ça c'est quelque chose que j'ai découvert sur des, euh, euh, des dalles cumulaires, donc euh, ici on est plus sur une spécificité de méthode de, de, de gravure, mais sur un outil spécifique, c'est-à-dire qu'à partir du, du 14e à peu près, euh, on voit l'utilisation d'un euh, ciseau langue de serpent cest à avec deux petites pointes à la, qui remplacent la partie active du gravelet droite. Ici, on voit l'ombre des deux pointes. On devine les deux pointes qui sont ici. Euh, donc, je pense que cet outil a été... Euh, inventé, été, euh, parce qu'on voit on n'en voit pas de traces hein, avant, euh, de telle sorte que c'est plus facile euh, d'aller euh, graver en profondeur pour faire tous ces sillons qui sont ici. Gravure en relief, euh, on en a vu euh, une tout à l'heure, mais bon, celle-ci, on est à Sainte-Trope de Sainte, c'est pas marqué, on est à Sainte-Trope de Sainte, euh, donc les lettres sont gravées, euh, on, on est quasiment dans la sculpture, donc là, j'allais dire que ce n'est pas très compliqué, il suffit d'enlever la matière, de tracer les lettres et d'enlever la matière qui est autour. Alors, euh, à Sainte, on a sur le, la cathédrale Saint-Pierre des lettres... Euh, c'est ça que je vous ai montré tout à l'heure, qui en fait c'est euh, tellement bien fait qu'elles sont juste attachées sur, euh, juste tenues sur la pierre par la partie haute et la partie basse de la lettre, tout le reste a été détaché du support. Est, euh, on est vraiment dans de la, de la dentelle. 34 minutes. Euh, alors reprise de gravure, ça c'est quelque chose qui, bon, j'ai ça pour une technique mais c'est très très bizarre euh, donc on est à, on est à Nazareth et à Nazareth vous avez ici en fait on voit que là la, la lettre ici toute cette partie là de la lettre a été réalisée ici on voit même les coups d'outils qui sont ici là ça a été réalisé on voit les traces de gravelet qui sont ici donc on est sur une gravure en V classique Là, on a les traces de gravelé également. Gravure en V classique. Gravure, excusez-moi. En V classique. Et ensuite, ben, ça a été, euh, alors, je dirais, bûché hein, euh, à la broche. C'est-à-dire qu'on a enlevé de la matière au fond à la broche. On voit les traces de broche qui viennent sur la partie, euh, la partie qui a déjà été finie. Et on a ça. Là, on a également ici, si, c'est pareil, c'est très très bizarre, euh, avec le, une partie qui semble le fini, terminé. Et de la broche derrière. Donc c'est des reprises. On parlait de je vous parlais de remploi éventuellement. Euh, ici c'est pareil, ça peut être une, une idée de remploi. Et euh, ben, l'avantage de ce type de technique, c'est-à-dire que si sur un euh, sur un site plus ou moins localisé, si vous trouvez euh, un bloc là et un autre bloc à 20 ou 30 km qui ressemble étrangement à ça, on peut se poser des questions. Ça. Colorer la pierre, donc colorer la pierre, là je vous ai pris des exemples de euh, donc qui sont les plus beaux exemples que je connaisse. Euh, donc colorer la pierre, ce n'est pas ben, absolument très compliqué. Une des difficultés qu'il y a, c'est qu'en fait, euh, actuellement, ben, la plupart du temps, le, la couleur, toute la polychromie, est parti, et, et, euh, et qu'il faut réussir à faire tenir la couleur sur la pierre, ce qui est loin d'être évident, donc les cholages prennent, prennent un, très très bien, on a, on a des, des, des inscriptions qui, euh, qui ont des traces de cholage encore, mais ici, euh, euh, mais ce n'est pas facile de faire tenir ça. Donc, colorer la pierre, euh, une des difficultés de la polychromie, c'est qu'en en fait, euh, ici par exemple, hypogée des dunes, il euh, y a deux ou trois couches différentes, on ne sait pas quelle période elles ont été euh, euh, s'est passées, il y a des, manifestement des différences de, de couleurs, ce n'est pas, pas simple, et une une des autres difficultés qu'il y a, c'est en fait, parfois, euh, quand ça a été coloré, le peintre a été enthousiaste et que ici, vous voyez la lettre et là, est là. C'est Ada à poitiers. Et en fait, quand ça a été peint ou repeint, euh, ils ont un petit peu débordé. Ce qui fait que quand vous avez le nez sur le bloc, ce n'est pas trop, trop gênant. Euh, parfois, sur des clichés, ça peut, euh, au niveau du renseignement, ça peut ne pas être, ne pas être terrible. La gravure avec une plaquette. Gravure avec une plaquette. Alors, pardon, je vais vous proposer maintenant de, deux exemples de lecture. Donc, euh, gravure avec une plaquette qu'on a ici. Ça ne marche pas. Voilà. Euh, Madame Fredus, Madame Fredus à Poitiers, excusez-moi. Madame Fredus euh, à Poitiers, une, une inscription du 9 c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec le... Euh, on l'a vu tout à l'heure et en fait donc Mme Alfredus, sur une, une étude de, de l'inscription, euh, on voit que celle-ci a été euh, taillée, retaillée euh, à l'aide d'un tétu taillant. Donc on l'a ici, celle-ci, je vous l'ai montré tout à l'heure également, euh, tétu taillant qui a été ébréché. Donc on voit les traces d'ébréchures qui sont ici, les traces d'ébréchures qui sont ici qu'on devine, les mêmes traces en bas. Donc, ce, ce genre de détail, ça peut nous permettre euh, de recaler un outil sur un site où euh, si on retrouve exactement les mêmes euh, ébréchures, c'est le même outil. Et si on trouve le même outil sur différents blocs, on a quand même une idée de chronologie. On voit ici donc, le, le dessus du bloc qui a été également retaillé. Donc là, c'est compliqué de savoir si ça a été retaillé avant ou après l'inscription. Mais bon, ça fait partie des... Des informations. Euh, le dessus de l'inscription de Madelfredus a été surfacé, a été euh, ripé ou surfacé au ciseau, mais ça a été surfacé. Ensuite, il y a eu des réglures qui ont été incisées, incisées très fortement. Donc ici, on lit facilement, hein, il y a une règle qui est posée le long et ensuite, le, ben, on force dessus une pointe ou quelque chose comme ça, de telle sorte à avoir quelque chose de plus ou moins droit. Euh, et ici, il y a une particularité sur l'inscription de Malafredius, c'est qu'en fait, euh, ce sont toutes les parties qui sont arrondies. On a des parties arrondies, on a un point. Donc, moi, automatiquement, je vois un point et une partie arrondie. Je me dis que le point a de fortes chances de fonctionner avec la partie arrondie. Et en travaillant sur cette inscription, en fait, je pense qu'elle a été réalisée avec une plaquette, c'est-à-dire, euh, euh, ici, il y a... Il y a trois pointes, donc ça fait deux cercles, mais l'idée c'est d'avoir un point de centre et un point qui tourne, ce qui permet effectivement de tracer des cercles. C'est beaucoup plus facile avec un petit bout de bois et des pointes qu'avec un compas, parce que le compas, vu qu'il est la plupart du temps grand, il a tendance à glisser un petit peu. Ce qui fait que là, on a domino. Et pour réaliser cette inscription, en fait, le graveur. À utiliser une plaquette avec un point de centre et un autre, une autre pointe qui incise dans la pierre. Ici on a le D, ici on a cette partie du haut. On se rend compte que en fait, s'il continuait, il allait dans le D, donc du coup il s'est arrêté. Fabrication du M, point central, on fait ici un arc de cercle ici un arc de sèvres. donc j'ai essayé de les faire raisonnablement comme, comme cela euh, donc là il a commencé à réaliser ses lettres ensuite ici la méthode du stabbing c'est à dire qu'avec un outil qui fait la largeur de, la, de cette partie là il donne un coup d'un côté, un coup de l'autre on a notre D qui est fini ici même chose et après cette partie là qui est terminé et ensuite, en, en bidouillant, on arrive à avoir raisonnablement ces euh, lettres. Donc, c'est une méthode qui est quand même plutôt facile, parce que ça permet, euh, par rapport à euh, de la gravure classique, où vous avez un outil sur lequel vous tapez, ce qui peut poser des problèmes, euh, ici, on est quasiment dans l'ordre de l'incision, et ça permet de travailler tout doucement. Euh, gravure avec une plaquette, c'est un, euh, euh, ben, un cliché de la restitution que je vous ai présenté. Et ici, c'est un cliché de la restitution que je vous ai sauf que ce n'est pas un cliché. En fait, euh, c'est un scanner. Euh, C'est-à-dire que Jean-Baptiste Javel, qui travaille à l'Iramat de Bordeaux, euh, a apporté euh, un scanner euh, et ici en passant, c'est un scanner à, à main pour, le, pour les livres, quelque chose de portable en passant le scanner dessus, ça permet d'avoir des scans, des inscriptions et ce qui est intéressant c'est de voir qu'en en fait on n'a pas, euh, euh, ben pas les mêmes résultats ici par exemple et ici, euh, là, ça ne donne pas le même rendu en scannant donc on peut scanner des inscriptions éventuellement euh, ici, étudier une inscription, donc euh, là, ben, vous êtes à l'église Sainte-Trope. J'ai marqué Saint-Pierre en bas, c'est Sainte-Trope. Sainte-Trope de Sainte est située sur l les hauteurs de cette superbe ville. Euh, donc, les murs sont réalisés en belle et fine pierre blanche locale de grand appareil. Vous avez ici, donc je vous ai mis une photo euh, d'un mur, euh, un mur de, voilà, de, euh, de Sainte-Trope. Euh, euh, et en fait, ben, vous avez une inscription. Euh, le type de mur est bien appareillé et il y a une inscription qui, en fait, est ici. Euh, donc là, on a commencé l'étude de l'inscription. Euh, vous voyez, est, on est en pleine, pleine séance photographique. Ici, également, vous avez Jean-Baptiste qui est en, en pleine séance de, de clichés. Alors, l'inscription fait, ici, 2,80 mètres de long sur une quarantaine de centimètres de haut, sachant qu'en plus, il y en a une autre qui lui répond sur le mur d'en face. Donc, en fait, il y a deux inscriptions. Euh, première étape, couverture photographique. Donc, quand on a fait la couverture photographique, on s'est rendu compte que déjà, il commençait à y avoir des traits un peu partout, euh, qu'il y avait des différences de couleurs, des différences de teintes, euh, des, euh, des traits qui commençaient ici, Continue un peu plus loin. Euh, ici, ben, il n'y avait pas grand chose parce que ça a été chaulé, mais qu'on avait quand même quelque chose dessous. Euh, ce qui fait que Jean-Baptiste a, euh, a envisagé de faire une, une photogrammétrie, euh, ce qui nous permettait de travailler beaucoup plus facilement dans les détails sur l'inscription de 2,80 m. Donc, euh, photogrammétrie euh, réalisée par Jean-Baptiste, donc de l'Iramat de Bordeaux, du crp 2 Vous voyez l'inscription qui est ici, et là, la photogrammétrie qui est en bas. La voilà. Et euh, bah déjà, au niveau de la photogrammétrie, on se rendait compte qu'il y a des choses ici, euh, qu'il y a les tracés. Ici, c'est pareil. Il y a eu un, a eu un, un raté, euh, ça continuait, euh, voilà. Et on voit l'inscription. Euh, bon, le gros avantage de la photogrammétrie, c'est-à-dire qu'ici, je ne peux pas zoomer plus, Mais en fait, vous pouvez zoomer, c'est fabuleux, parce qu'on ben, va dans, au niveau du détail. Si vous voulez le détail cette petite partie-là, ben, vous l'avez. C'est vraiment, vraiment parfait, c'est un, un super outil. Euh, et le second avantage de la photogrammétrie, c'est que, euh, vous pouvez euh, l'imprimer à l'échelle 1, euh, la poser sur un mur et travailler euh, correctement avec des éclairages euh, intéressants, euh, travailler directement sur le support sans problème. Euh, donc, on le met dans une, dans une chambre. Vous voyez, c'est une, une tapisserie archéologique et on peut travailler dessus. Euh, deuxième chose, ben quand, euh, quand on a travaillé sur la photogrammétrie, Jean-Baptiste euh, a vu des choses qui euh, l'ont voilà, un, peu, un peu, non pas chagriné, mais intéressé. Et du coup, il a proposé de faire une couverture ultraviolet. Et quand on voit la couverture ultraviolet, euh, tout de suite, tout de suite, euh, on voit les différences de teintes. Euh, les, les lettres ressortent, on... Euh, la lettrine que je vous montrais tout à l'heure ressort un peu plus euh, et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait également des différences de traitement du support suivant qu'on soit sur le mur est ou sur le mur ouest. Euh, le, les supports n'avaient pas été travaillés, préparés pareil, il y a des traces de, de RIP, alors c'est un dossier en cours, hein, donc là voilà, je vous donne toutes les informations telles qu'on qu les a. Euh, avec peut-être des différences de peinture, d'enduit, de vernis, euh, ce qui fait que ben, grâce à la photogrammétrie, le traitement UV, euh, donc je suis mis dans une pièce avec euh, échelle 1 et en travaillant avec un ordinateur, etc., on arrive à sortir ici un euh, un calque euh, un calque, donc vous voyez le calque bon, c'est un, un peu fouillis mais l'inscription est un peu fouillie quand même les graveurs étaient voilà, il y a eu, on, on voit qu'il y, y a eu des choses euh, donc ici vous voyez euh, là c'est le calque sur lequel il y a tous les tracés donc ici il y a une erreur manifestement, euh, de temps en temps on a des points de centre, ici ça c'est assez amusant parce qu'en fait, euh, le, je pense, là c'est en, en cours également, mais qu'ils ont utilisé une, une règle, un bout de bois qui a en fait était posé à ce niveau-là, donc le bout de bois fait la largeur, ils le posent et avec une pointe vous descendez et puis arrivez en bas, Hop là, ça glisse, à chaque fois. Euh, ici, c'est pareil, donc on, on la retrouve ici, euh, ça dépend des endroits. Euh, ici, on se rend compte que en fait, c'est pour ça que je reste sur mon histoire de règles, la règle, là, c'est bien droit, c'est bien vertical, tout va bien. Et à partir de là, ça commence à pencher un petit peu. Et en fait, quand on arrive, alors vous voyez, c'est un, un peu le fou, quand on arrive à l'autre bout, toutes les lettres sont penchées donc ça c'est quelque chose en, en bâtiment qu'on connaît bien c'est-à-dire que si vous faites des, euh, des, des mesures si vous mesurez 10 cm plus 10 cm plus 10 cm plus 10 cm à chaque fois vous avez une, une micro-erreur qui vient se rajouter et au bout d'un moment on se retrouve avec quelque chose qui n'est plus juste euh, et là c'est exactement pareil je pense qu'ils ont posé la règle d'un bout à l'autre et puis arrivé au bout ils sont penchés voilà, ici on voit aussi pareil tous les euh, ce qui fait que ça nous a donné Pardon, quand même, hein. une idée de ce que pouvait être l'inscription. Donc, l'inscription, est, euh, c'est pareil, là, le travail sur l'inscription est en cours. On travaille dessus, euh, mais les lettres sortent, sachant qu'entre les lettres qui sont en dessous et le, ce relevé-là, il y a plein de... Il faut, faut vraiment aller chercher les lettres sur ce relevé. Voilà. 49 minutes, euh, donc la lecture technique des inscriptions, du support à la lettre, c'est pour moi un, un complément, voire une nécessité pour la, la compréhension euh, complète de l'inscription, c'est-à-dire je pense qu'on ne, euh, ne peut pas rester sur euh, euh, uniquement la lecture de ce qui est écrit, il faut prendre en compte tout, ce qui a, tout le travail qui a été fait avant, euh, c'est est, pour moi, c'est l'étude archéologique, on est vraiment sur l'étude de chaque entité d'un bloc, de chaque, chaque phase de travail d'un bloc, euh, ça, Hop là. Donc l'étude du support nous indique son état de préparation pour envoyer du, du bloc à peine dégrossi jusqu'à un bloc parfaitement fini ou éventuellement un, un, un bloc en remploi, on en trouve souvent, euh, voir s'il y a des retailles postérieures subies par le support d'inscription. Ça nous donne les détails du début de la vie du bloc et de l'évolution de, de cette vie. Seconde unité stratigraphique, en fait l'étude des traces d'outils de taille de pierre. Donc, euh, indique le degré de technicité des exécutants. On, on peut savoir, euh, on peut envisager, euh, suivant les types d'outils utilisés et comment ils sont utilisés, euh, un degré de technicité et, euh, euh, ou, ou une volonté de faire euh, ce qu'on appellera bien, sans jugement de valeur, ou moins. Euh, le champ épigraphique. Et le tracé, ça donne plein de données techniques, le, les réglures telles qu'elles sont, qu sont faites, champ épi graphique préparé ou pas préparé, et puis bah, les hop, hop, hop. Euh, donc les traces d'outils, bah, évidemment, donc, le, les traces d'outils, le type de gravure également. Euh, et le type de gravure réalisée donc tout ça nous donne des informations techniques on a, on a vraiment des informations techniques mais euh, qui ne sont pas que des informations techniques c'est à dire que euh, on peut vraiment visiter le, le, le graveur et la gravure comment, comment, ça été, euh, comment ça a été réalisé, la posture également euh, et puis ben, quand même on y arrive parce que on est historien et archéologie ben ça nous donne des informations chronologiques c'est quand même euh, ce qui est quand même intéressant ce qui peut être intéressant sur un site euh, ou euh, euh, ou en comparaison sur différents sites voilà. écoutez, je vous remercie merci beaucoup thierry je pense qu'on est tout autant convaincu que toi de, de, la, de la nécessité de faire ce travail et de tout ce que ça, ça apporte comme information pour, les, pour la, la compréhension euh, des inscriptions. Puis merci aussi pour ton, ton sens pédagogique, toujours aussi, euh, toujours aussi excellent, et qui nous, ta clarté. Euh, voilà, on a l'impression d'être aussi savant que toi. Euh, je ne suis pas sûre qu'on ait le même œil, mais en tous les cas, on, on, on apprend euh, grâce à toi. Et grâce à ces vidéos aussi, qui, qui montrent euh, les, les gestes, évidemment, qui étaient difficiles à reproduire euh, sinon pour, pour, pour ce webinaire. Donc, on peut prendre, il est, il est déjà 30, mais on peut prendre euh, 5-10 minutes de... de de questions si vous le voulez. J'en ai, mais je ne peux pas commencer tout de suite. Si vous avez si vous avez déjà des, des questions, n'hésitez pas. Anna Ouais, d'accord. Vas-y. il faut que tu remettes ton micro, Anna. Oui, voilà, ça va, ah. vous Merci beaucoup pour cette présentation. En tant qu'épigraphiste, c'est toujours les questions qu'on se pose et auxquelles on n'arrive pas à répondre parce qu'on n'a pas justement la technique. Donc, vraiment, merci beaucoup hein, pour toutes ces présentations et ces vidéos. Hein. C'est vrai que du coup, tout de suite, on voit beaucoup mieux comment ça se, comment ça se réalise. Et euh, donc, moi, voilà, je me demandais euh, si pour le basalte, il y avait des outils plus euh, particuliers. Euh, quel type d'outils on utilise Est-ce qu'il y a des basaltes plus ou moins durs Est-ce que, parce que, bon, là, on a une idée comme quoi le basalte c'est vraiment la pierre très, très, très dure. Est-ce qu'il voilà, est qu y a différentes... Quand même des différences dans ce basalte, ou est-ce que c'est -ce est vraiment très très dur de graver dans le basalte Je n'ai jamais gravé dans du basalte. <rire> <rire> Par contre, il, faut, il, faut, il faudra essayer parce que c'est une excellente question. <rire> D'accord. Okay. Bon, voilà, alors, à euh... vue <rire> de, de nez comme ça, euh, j'aurais tendance à penser qu'on est, on est peut-être un peu comme dans du grès dur, c'est-à-dire que le, le basalte, ça doit, ça doit user les outils, euh, mais euh, il faut, faut, faut, faut tester. Voilà. Ok. Ouais. Très bien. Euh... Bon, je, je vais m'arrêter là. Euh... Non, non, je non. mais… <rire> Non, non, non, mais ça va, c'était simplement ça, parce que moi j'ai affaire à des stèles funéraires euh, qui sont, euh, sont essentiellement gravées sur du basalte. Euh, ouais. On a très peu de grès, même pourtant il y a du grès présent sur place. On a quelques exemples euh, sur grès, mais l'essentiel est sur basalte. en être fait, pour la pérennité, je ne sais pas de la pierre justement, comme ça. Euh, mais voilà, j'aurais aimé en savoir plus, mais ce n'est pas grave. Quelle <rire> idée de travailler sur du basalte aussi <rire> Mais c'est pour ça que je me demandais, je ne sais pas pourquoi j'avais en tête qu'il qu y avait différents, différentes sortes de basaltes aussi. Ce n'était pas uniquement ouais. selon... Euh, j ai, j ai, il me semble avoir entendu ça une fois au euh, passé, mais je n'ai pas retenu l'information complète. Donc, euh, bon, mais ce n'est pas grave. Il faudra, les... faudra tester. Voilà. <rire> Très bien. Mais c'est tout à fait le genre de question qui va se poser, que se poser pour graphistes, en fait. Mmh. vu que l'emprise le, le, mmh. est quand même assez importante, on va se retrouver avec des pierres qui vont être différentes suivant, le, mmh. euh, suivant effectivement, et il faudra se questionner à chaque fois euh, sur savoir sur, bah oui, effectivement, quel est ce type de pierre, est-ce que, euh, comment c'est détaillé mmh. Alors, Je vois que, oui, Léonore a mis une question dans le, dans le chat, mais... Allez-y, Léonora, ce sera... Bon, je crois que c'est similaire, mais j'écoute bien, j'écoute pas bien, Anna. Donc, dans les percuteurs, que Greg a dit, que tu as dit, il y a un percuteur, que c'est comme ça, que tu utilises beaucoup, je crois. Oui. Il y a l'autre percuteur, que c'est classique, et tu utilises normalement un, hein? et pourquoi Qu'il est plus facile de travailler, ou, ou pour... pourquoi c'est mon la curiosité. Celui qui est utilisé dans les, euh, dans les petits films Oui. alors bon, C'est un, un percuteur qui est, qui est très spécifique. Euh, donc, en, en fait, il vient de Palestine. Euh, C'est un percuteur palestinien qui est utilisé par les, les graveurs palestiniens et qui, est, euh, euh, qui ressemble étrangement au percuteur qui était utilisé dans l'Antiquité euh, et qui, a, alors, qui est assez lourd et en, Hop, je suis là. Et il ensuite, il y a les parties actives qui sont en biais. Ce qui permet, c'est-à-dire que quand on voit travailler les, euh, les graveurs, euh, ils n'utilisent ils pas, pas le bras comme ça, mais c'est juste le poignet. Mmh. C'est-à-dire que le fait que la partie active soit en V, euh, soit très, très inclinée et que l'outil soit plutôt lourd, permet de travailler plutôt avec le poignet plutôt qu'avec le bras. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Sinon, moi, moi j'en avais une sur, les, sur le fait que euh, donc tu, tu montrais bien qu'il y, y a des remplois et comment on fait la différence entre les gestes qui sont, enfin, qui sont les premiers de l'inscription et ensuite leur emploi enfin, tu, tu vois ce que je veux dire Par rapport à celle de Nazareth, par exemple, ou d'autres oui, ou, enfin, ou d'autres, c'était plutôt dans, dans, dans l'absolu, en fait. comment Dans, dans l'absolu, c'est euh, différence d'outils, différence de méthode. C'est-à-dire que tu, tu, tu vois les, euh, les remplois sur des différences d'outils. Euh, J'en ai une, je ne sais, je sais plus laquelle, où en fait, les, les trois lignes de l'inscription sont faites pareilles et on a euh, à la fin, alors on n'est pas sur un remploi, on est sur, une, sur un rajout de lettres ou une différence mmh. de technique. Mais le, le remploi, c'est vraiment ça, c'est la différence de technique utilisée et différence d'outils. D'un seul coup, tu as une inscription qui est, qui est complète euh, et puis tu as des lettres qui ne sont pas faites avec le même outil. Si en plus, la méthode n'est pas la même, ça, faut réfléchir dessus. Ouais. Et est-ce que euh, là, tous les outils sont, sont euh... Des outils de gravure sont spécifiques pour l'écriture des lettres ou ils sont utilisés dans la sculpture fine, pour les, les reliefs, etc. Voilà. C'est les mêmes, hein C'est ce que je disais à, à un moment par rapport, alors c'était par rapport à un couvercle de sarcophage, mais c'est vrai qu'après, les, euh, je pense réellement que les différences euh, tailleur de pierre, gravures, sculpteurs, etc. sont quand même très contemporaines. Je ne ouais. suis pas sûr qu'au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, Antiquité peut être un petit peu, on a, on a des sources, mais je ne suis pas sûr qu'au Moyen-Âge, il y ait des différences euh, si précises que ça. Je, je pense que c'est sur, sur chantier. Après, quand tu es sur chantier, il y, y a quand même une différence entre ceux qui savent faire et ceux qui ne savent pas faire sans qu'il y ait un titre derrière. C'est-à-dire que sur ben c'est au pied du mur que tu vois. Voilà. <rire> euh, euh, et donc, ce n'est pas tout à fait impossible que, effectivement, euh, les, si on prend les lettres gothiques de, de Saint-Pierre de Sainte, ce ben sont des sculpteurs. Hein. À mmh. mon avis, ce sont les mêmes qui font les lettres que ceux qui font la, la superbe décoration, euh, le superbe décor qui est fait à côté. Euh, voilà, ça je ne pense pas qu'il faille trancher comme on tranche mmh. même maintenant et oui, puis après oui. ça peut très bien être un, un, un, quelqu'un qui taille quelqu'un qui taille la pierre mais qui grave aussi mmh. euh, ou qui devient que graveur, enfin voilà c'est. Euh, euh, je ne sais oui. pas si j'ai répondu à la question si, si, si, si, si mais en plus ça, ça, ça rebondit sur une autre, une autre question que j'avais sur les on peut imaginer que c'est, on, on parle d'atelier, mais disons que c'est un groupe avec plusieurs niveaux de compétences. On va dire, voilà. il y a des techniciens qui, qui, qui vont un peu tout faire et d'autres des experts qui vont faire vraiment des choses plus précises, plus euh, voilà. il y a, il y a, On Comme, peut imaginer que c'est plusieurs personnes en fait sur sur. Voilà. Tu, tu peux avoir un, un atelier avec plusieurs personnes, avec des personnes plus ou moins compétentes, des personnes euh, plus ou moins dans leur carrière qui savent faire plus de choses parce qu'ils ont appris au fur et à mesure. Euh, je, je pense qu'il ne faut pas découper euh, comme ça. Ce qui fait que ça, ça, ça, nous, ça nous ramène aux outils. Euh, bah, le sculpteur utilise ses outils pour faire de la sculpture et de la gravure. Euh, le tailleur de pierre a peut-être des outils à percussion lancée pour faire de la taille, mais aussi deux, trois petits ciseaux pour faire de la gravure une fois par an. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, Léonore. Je ne vais pas vous faire, mais j'ai une question, c'est une autre curiosité. Dans les, dernières, dans les dernières murs où elle est peintre, avec quel outil a été peintre Dis-moi, Léonore. Normalement, elle est partie. <rire> elle est partie chercher du matériel. Oui, oui, oui, du matériel. C'est les murs et c'est oui. le peintre, Et c'est les ray X, les oui. Est-ce que vous pouvez faire un petit intervention pour prendre un petit peu et analyser si, si dans les cas, il est mettre avec les pincelles, parce que normalement, on pense que c'est avec les pincelles, mais j'avais un dessin que je crois que c'est avec les plumes, dans les parées. Oui. Et avec quel matériel a été, vous savez, normalement les pincelles, mais... Il a été utilisé aussi les plombs pour dessiner dans la, dans la mure Alors, euh, c'est ce que je te disais, que c'était un dossier en cours. Donc, euh, actuellement, on ne sait pas du tout. Il, il euh, euh, Jean-Baptiste va aller voir, on va aller voir de, de plus près euh, com, com, comment ça a été. Euh, parce qu'en fait, au départ, je, je t'avoue que moi, ce qui m'intéressait, c'était les tracés et les lettres. La peinture dedans, bon, un peu moins. Euh, mais effectivement, il faut, faut qu'on se penche sur ce. Euh, voilà, le, bon, le dossier va avancer doucement. Pour le moment, il n'y a pas de réponse. Ouais. Mais on en, on en, on en aura peut-être. Ce n'est pas impossible parce qu'effectivement, euh, euh, voilà, bon, on verra ça. Ouais. Merci. <rire> Merci beaucoup. Alors, je ne veux pas. Écourter les questions, mais en fait, on enchaîne avec une réunion d'équipe graphiste. Donc, euh, donc, voilà, mais n'hésitez pas à, à écrire à Thierry je, je, je, si vous avez d'autres questions. Et la, la vidéo aussi va être mise sur le, le site, sur le carnet de recherche du graphiste. Où vous, pouvez, vous, pourrez, vous pourrez revoir en boucle et apprendre toutes les traces d'outils par cœur et tous les outils par cœur. Voilà. Encore merci Thierry et merci, et merci, merci à bien. tous. Merci de votre présence. Merci, Merci. beaucoup. Du sort. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.